Salut l'équipe Alors aujourd'hui on va faire un tartare de bœuf. Alors pour ce faire, il faut une pièce de bœuf, de la moutarde, un peu de poivre, de sel, un peu d'oignon, des capres, des cornichons, un œuf, du tabasco, des herbes, de la Worcestershire sauce, un petit peu de cognac, de ketchup et un filet d'huile d'olive. Alors on va commencer par hacher notre viande. Alors pour, euh, comme viande, ce qui est bien de prendre, c'est... Euh, du, du roomsteak par exemple ça ça va très bien euh, ici j'ai de la bavette ça va aussi il faut une viande maigre qui est, qui est pas trop de, de nerfs sinon c'est pas très bon hein. c'est pas très agréable en bouche on va dire voilà on coupe quand même assez fin voilà je vais montrer je, je vais pas tout vous couper ensuite on débarrasse dans un bac bien sûr vous vous couperez tout hein. Alors, après on va préparer notre sauce. Alors pour ça, on va séparer le jaune du blanc. On va utiliser que le jaune d'œuf. Voilà. Ensuite, on va hacher notre oignon. Sans se couper, c'est mieux. Quand même le plus fin possible, c'est quand même plus agréable. Que si c'est pas trop, c'est pas des morceaux trop gros, surtout de l'oignon. Voilà, on va tout mélanger ensemble. Voilà. Ensuite, une... une cuillère à café. De moutarde voilà on va prendre une cuillère pour mélanger tout ça ensuite on va hacher nos cornichons et alors là ce qu'on va faire c'est que on va pas mélanger directement la viande et la sauce parce que la sauce, si on mélange avant, elle va cuire la viande, et après c'est vraiment pas bon à manger. Donc il faudra séparer, il faudra prendre un petit bac avec la sauce, et un bac avec la viande. Et mélanger juste avant de, de, de déguster, juste avant de manger. C'est au 4. On enlève un plus grand couteau. On lâche un peu grossièrement. Après, ceux qui, ceux qui n'aiment pas trop les capres, bien sûr, hein, vous ne mettez pas. Hein. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop les capres, les anchois. C'est des choses qu'on trouve souvent dans les, dans les tartares. Ça, c'est selon les goûts chacun. Fait comme il veut. En général moi je mets des anchois mais là j'en avais pas sous la main donc euh, voilà c'est pour ça que j'en ai pas mis voilà on va mélanger un petit trou on va rajouter un petit peu d'herbe comme toujours je me répète mais des herbes fraîches c'est mieux général, on met surtout basilic, persil, ciboulette. Voilà. Ensuite, on va mettre un peu de ketchup. Voilà. Un filet d'huile d'olive. Un petit peu de Worcestershire. Attention, la sauce-là va déjà vous saler un peu le, le plat. Et un peu de cognac pour relever tout ça ensuite un peu de, ketchup, euh, de tabasco tabasco mettez pas trop trop au début puis vous rajoutez par après une fois que c'est trop fort après c'est mort à la limite prenez la petite bouteille de tabasco avec vos boulot ça prend pas de place voilà un peu de poivre Un peu de sel et on goûte, parfait, on rajoute un petit peu de tabasco, voilà. ensuite vous débarrassez la sauce simplement dans un petit bac. et vous prenez vos deux bacs, vous finirez de couper la viande vous prenez vos deux bacs, à la dernière minute vous mettez la sauce dans la viande vous mélangez et avec vous pouvez prendre un petit peu de beurre euh, si vous voulez, ça c'est hein, chacun fait qu'il veut euh, un peu des toasts ou bien une baguette tout simplement une baguette de pain après si vous arrivez à toaster une minute c'est mieux ou alors simplement sans toaster et puis un petit peu de salade voilà, bon appétit